Aïe c'est un ours informaticien. Ah, oh, c'est la part. Tu vois comment c'est beau Pizza Hut? On aime ça. Ça, ça te réconforte, tu sais. Aujourd'hui, c'est ma fête. C'est le 26 septembre. On s'en va au Pizza Hut. Puis moi, le Pizza j'aime ça. Vous tu savez sais pourquoi? Parce que depuis ma fête de 30 ans, qu'on va au Pizza Hut à chaque 26 septembre, c'est une tradition dans notre famille. Euh, au Pizza Hut, là, le mardi, nous autres, on est toujours allés la semaine, tu sais. Puis le mardi, il n'y a pas un chat. Tu sais, il n'y a personne. Fait que c'est sûr que le buffet est un peu moins rempli, là. Il n'y a pas grand-chose. les choses sont un peu séchées. Sauf que si tu appelles un peu d'avance, en fait, on l'a pas su la première année. Fait qu'on est arrivé là, puis il y avait presque rien dans le buffet. Mais tu sais, quand tu arrives à 15-16, ils, ils vont commencer à en faire. Fait que 45 minutes après, tu vas commencer à avoir des choses qui vont arriver, puis t'sais, tu vas pouvoir commencer à te servir. Là-bas, ils ont des verres où est-ce que les enfants, un petit cop avec une paille, là. Puis la paille, à coule pas. Tu peux le virer à l'envers, ça coule pas, c'est vraiment beau. Fait que le jour de mes 30 ans, bon, je veux juste prendre la défense de ma femme ici, elle qui était enceinte de 9 mois et demi. Non, 9 mois. En fait, puis la vérité, c'est qu'elle a donné naissance à notre fils Paul le lendemain, le 27, donc demain, c'est sa fête. Euh, mais ce soir, c'est ma fête, puis on retourne au hut Parce que c'est rendu une tradition. Tu sais, la fête de 30 ans, là, tu te dis, 30 ans, c'est comme un accomplissement, tu sais Michel m'avait dit à la fête de 30 ans on va te lancer une, une grosse boum ça va être incroyable fait que les attentes étaient hautes mais, mais Pizza a comblé Pizza a comblé toutes mes attentes parce qu'on est arrivé là-bas pis il y avait mon frère puis mon autre frère, ma mère, mon père, je pense qu'il y avait toute la famille. C'est sûr qu'Antoine, il a dû partir 30 minutes après parce que les enfants étaient tannés, là. Mais Olivier, il est resté 15 minutes de plus, ma mère, je pense qu'il avait <rire> un rendez-vous. Sauf que c'est quand même agréable, tu sais, parce qu'à la fin, on était juste nous, puis c'était bien. Puis une chose que j'aime beaucoup là-bas, c'est leur machine à crème glacée que tu descends comme ça. Puis c'est sûr qu'il avaient avait mis un petit peu de caramel sur le bord de la machine, c'est un peu sale, mais sauf que c'est pas toujours comme ça. Puis là, il y avait pas beaucoup non plus de, de petits MM, tu sais, t'en mets dans ta crème glacée, c'était presque vide, mais tu sais, tu t'imagines comment des fois ça doit être c'est vraiment cool puis, la machine elle fonctionne c'est pas tout pas séché mais c'est tout euh, mouillé puis coulasse là fait que ce soir on s'en va là on s'en va là avec mon grand père mon grand père il y a 101 ans, à chaque fois que je sors avec, moi je dis à tout le monde, c'est mon grand-papa, il y a 101 ans, il y a 101 ans, les gens s'arrêtent. C'est vrai, ils l'embrassent, ils disent, c'est vrai, c'est rare que je donne des bisous à un gars qui a 101 ans. Tout le monde, il l'aime bingo, il le trouve bien joli. Il a vraiment un visage très rond, un beau coco. On l'aime beaucoup. Le monde sait que j'ai 101 ans. Et puis, euh, les femmes viennent me chercher pour danser. Alors, j'ai dansé un petit peu. Euh, Alors pas Oh, oh, oh. oh oui, j'avais le bon choix. mais euh, je vais danser un peu avec les les faux. <rire> Franchement, euh, ça va être des belles photos. Ah c'est ça. Hein? Ah, c'est ça la nouvelle caméra. Oui. Ah ben bon. Vous êtes beau, hein? Et... Et elle, ah, pour son âge, il est pas laid. Il est pas laid pour son âge. Ouais. Ok, fait que là on arrive au Pizza Hut, ça va être assez cool, mon frère il est là, il m'a dit que ses enfants ne mangeaient pas plus tard qu'ils ne mangeaient jamais à 7h, fait que... Okay, on arrive. Ouh Qui est là? Il y a grand-papa, il y a Antoine, et hey, tout le monde est là. Salut! Les petits-enfants. Salut! Salut! Comment ça va? en as-tu une encore plus petite que ça? Euh... non. Non? Je pense que oui. Mon père, dit il, il se, promène toujours, avec, puis, il se puis, promène toujours avec un, ah, un, un, un galon bon à mesurer, parce que c'est toujours un utile, un bon galon à mesurer. Un galon fait cette une une petite sauce-là. C'est quoi, cette petite sauce-là? Elle est chaude. Elle vient de la machine chaude, ça se plurte, ça fait quasiment splash, là. Mais... Oh, excuse-moi! Les lunettes! Les lunettes, on peut se saccager. Est-ce qu'on s'amuse quand même au Pizza Ouais. Okay. Fait que là, en fait, c'est mon jour de fête, je viens de recevoir une offre de travail. J'en avais déjà d'autres, mais là, celle-là, elle m'excitait pas mal. Puis j'attendais celle-là pour pouvoir prendre une décision, puis euh, ça va m'aider à prendre une décision. Fait que c'était ici au Pizza Hut, le lieu de tous les joies, de toutes les joies. Hein? Puis regardez ça, les petits qui arrivent. Oh là là! Oh là là! Avec la crème glacée qui a l'air pas trop molle! Tu sais, c'est quand même assez chouette qu'elle soit pas trop molle. C'est ça comment? Un vlog en oh. français? Un ça un, je... Je a... un journal, journal, journal. C'est ça mon vrai? Je sais pas c'est quoi. Un vlog en français, c'est quoi? Ai maison, à à ai on est avec mon père, mon fils, moi-même, et puis grand-papa, ce qui fait que là on a quatre générations au souper chez Pizza Hut, Est-ce que ça fait pas l'histoire, les Pizza Hut, c'est toujours épique, alors on déballe, parce qu'il faut déballer quelque chose. dit que c'était pour alors, qu'est-ce que c'est? là, il est très bien de la faire passer à Paul. Allez! Ok, c'est mystérieux! Oh! Allez, c'est bon! Alex. c'est c'est bon! Allez, bon! Ah, c'est vraiment chouette! Allez, ah, c'est bon! c'est un ours informaticien qui, qui tape avec le poids. Non, mais qui le cru? Hey, au pizza Est-ce qu'on a pas tout ce qu'on veut au pizza Non, mais c'est vrai, c'est fort! Comme ça c'est les deux, comme ça c'est les deux. Alex, tu prends une bouteille! Hey, merci! Ça, attends à la chance, c'est grand, C'est vraiment qu'il a pensé à ça! C'est merveilleux! Avoue que c'est autre! Comme ça, et comme ça! Ça, ça a l'air plus tata, un peu! Comme ça, ça va ça, mais ça, ça l'air vraiment bien. Oui, ouais. Pizza, on a des bons desserts, tu vois? Des choses un peu mou sur une bonne pièce de pizza qui est une pizza dessert. C'est un concept. c'est de pizza, hot dessert. Quand t'as pas mangé à cette pâte, quand c'est ici, tu sais, des pâtes, des frites, des pâtes, puis de la pizza, puis les pâtes, ben tu manges encore des pâtes pour le dessert. Ça, on aime ça. Ça, ça réconforte, confort, tu sais? Ouais. Bonne fête Michel, bonne fête Alexandre. Bah, c'est la fête, le tu vois comment c'est beau, pizza, le pizza. Ça c'est la joie, Il y a 34 ans. Merci Bouguerne, merci toi. T'es heureux, là. C'est Antoine qui m'appelle. Voilà, j'ai eu une superbe fête, je te rappelle. J'ai eu une superbe fête chez Pizza Hut. C'est la fin de la soirée. Et puis, euh, j'ai eu un superbe cadeau de ma mère en bois, qui est un petit bonhomme hein? en... Pis là, grand-papa s'en retourne chez eux. Un ah, grand-papa? C'est bon. beau, Bon. Fait qu'on se revoit plus tard. Hey! Pour ceux qui, sont, qui ont préféré qu'on vlogue en français, écrivez-nous dans les commentaires. Si vous aimez ça, faites plus un. On se pas bientôt. Salut. Oui, pour vous, pour vous. dis moi pas qu'il y a le focus sur Anna tout le long. <rire> Ma face, avec Il y a vous. aussi le focus sur Anna tout le long que j'ai parlé, mais ça c'est vraiment pourri. Donc une nouvelle caméra que j'ai là, là, on l'essaye. J'espère qu'elle focus plus un peu sur moi. Mais, mais Anna est jolie, elle est juste la pilote. Elle, elle connaît pas autant que ça.